Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter une asset gratuite qui s'appelle Yumi, euh, qui est déclinée aussi en une version payante qui aura des fonctionnalités additionnelles mais vous allez voir que la version gratuite est déjà bien utile. Alors cette asset est gratuite et permet de prototyper vos jeux très rapidement. Alors on va tout de suite l'installer dans Unity et je vais vous faire une petite démo de son utilisation. Vous allez voir qu'elle est très intuitive et qu'elle va pouvoir vous rendre pas mal de services pour le prototypage de vos jeux. Donc rendez-vous dans l'asset store, vous tapez Yumi, mais je mettrai le lien en description de la vidéo, n'hésitez pas à aller le voir. Donc je vais ici directement importer, moi je l'ai déjà téléchargé, on importe la totalité de l'asset et on va voir comment elle fonctionne. Vous allez voir que c'est très simple et ça va vous servir vraiment, ça va être utile dans pas mal de projets, vous allez gagner du temps avec cet asset. Alors on attend que l'importation se termine. Voilà, donc on peut voir ici, je vais aller au niveau de ma scène, j'ai une scène euh, vide hein, pour le moment et j'ai ici Uponic. et si je vais dedans, euh, on peut voir que j'ai pas mal de choses mais euh, vous n'allez pas avoir besoin de ça, vous allez directement ici dans Windows, vous avez Uponic et vous avez ici le Map Editor, donc c'est un éditeur de level qui va vous permettre de prototyper très rapidement vos jeux donc vous pouvez voir que vous avez une fenêtre qui s'ouvre et moi je vais la positionner ici à côté de l'inspecteur ce qui va être bien utile, donc ici Add Umi Map Editor Object, on va cliquer là dessus, là c'est pour la full version donc euh, ça se présente comme ça, ici on a euh, donc euh, un panneau qui va nous permettre d'insérer pas mal de choses. Donc vous avez ici les grilles de dimension, donc ça vous permet de, de modifier la taille de la grille. Euh, vous avez ici euh, le Tile Set, donc si on n'a un seul euh, une seule et unique pardon, catégorie Prototype Tiles. Euh, je suppose que dans la version payante, on peut en avoir des additionnels. Donc euh, ici vous avez ça. Alors euh, vous avez aussi euh, une documentation, il me semble, alors on va la retrouver dans le dossier ici documentation et vous avez un pdf qui va vous permettre de voir un petit peu comment tout ça fonctionne avec un petit euh, descriptif avec des captures d'écran c'est assez bien fait on vous montre ici un petit peu comment utiliser yumi bon je vous laisse découvrir ça donc ce qu'on va faire ici c'est enabled yumi alors on peut voir qu'une dalle est apparue ici euh, à l'écran, qui est tout simplement ma grille de 40 sur 40. Et euh, ici on peut voir que j'ai les Tile Set Brush, ici les Custom Brush, on y reviendra ensuite. Et j'ai des objets, des objets que je peux positionner, en fait, qui vont me permettre de prototyper mon terrain. Donc j'ai pas mal de choses, par exemple ici une petite dalle. Donc je vais m'en servir, bah, je vais monter un petit peu ici, et je vais euh, le tapisser, en fait tapisser ici le, le, le décor. Alors, je vais essayer de faire quelque chose d'assez propre, on va essayer de faire un, quelque chose... Un rectangle, voilà. Et j'ai ici, euh, bah, tout simplement, un rectangle. Et je pourrais, euh, avec mon FPS Player, me balader dessus sans souci. J'ai d'autres objets, comme ici. Vous pouvez voir, par contre, vous pouvez vous dire que, par défaut, vous voyez que ça vient se positionner au-dessus. C'est-à-dire que, ici, si je prends quelque chose de plus plat, on le voit pas. Donc, pour ça, vous allez devoir utiliser les tools, ici. Et vous pouvez voir que, si vous avez la grille. Alors, si je me mets un petit peu de façon, ici, horizontale, on peut voir que ma grille, si je la fais monter ici ou descendre, on peut voir que je passe au-dessus. Et là, du coup, je vais pouvoir les positionner par exemple ici. Donc, si je redescends ma grille ensuite, on peut voir que ça va bien se positionner dessus. Donc, ça, c'est assez intéressant. Hein vous pouvez ensuite, comme ça, positionner des escaliers au-dessus euh, sans souci. Et si vous voulez les mettre à hauteur, vous pouvez tout simplement descendre votre grille comme je l'ai fait ici. Vous pouvez voir que, du coup, ça fonctionne. Voilà. Alors, là, j'ai fait une petite bêtise. Euh, on va faire ça comme ça. Voilà. Pour faire quelque chose d'assez haut. Alors, c'est RLZ. Voilà. Voilà donc j'ai ici on va dire euh, des petits escaliers qui me permettent de monter Alors, je ai oublié un là. voilà comment ça fonctionne donc allez vous avez ici pas mal de petits tools à vous de le découvrir vous allez voir que c'est assez intéressant et vous avez ici la possibilité par exemple de sélectionner euh, bah, carrément un objet donc ici par exemple si je sélectionne cet objet bah, je vais le positionner si je prends ma pipette et que je prends un cube je vais avoir un cube ensuite euh, ici enfin c'est plutôt un rectangle mais euh, je peux avec la pipette le sélectionner ensuite on a la possibilité de gommer donc ici on peut voir que si je me mets dessus, je gomme les objets que j'ai créés. Voilà, rien de bien compris. Et ici, vous avez un autre outil qui permet euh, tout simplement de déplacer ou de créer une custom brush ou de supprimer, vous pouvez voir. Et vous avez la possibilité, voyez, de le déplacer comme ça. Donc après, bon, Ce sont des tools très classiques, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Alors, Ce qui est important de savoir aussi, c'est que vous avez des layers. Alors, vous pouvez voir qu'au niveau de la hiérarchie, j'ai un objet ici, Yumi Map Data. Donc, il va prendre ma, tout ce qui est mon décor, ma map, ma map en fait, et j'ai des layers. Et ici, dans le layer 1, vous pouvez voir que tous mes objets sont dans mon layer voilà donc ça c'est assez intéressant parce que vous avez la possibilité de gérer les layers donc ici si je me positionne sur le layer 2 et que je positionne des objets n'importe comment hein, je vais ici les retrouver dans mon layer 2 alors l'intérêt c'est de pouvoir ensuite aller dans l'inspector et tout simplement décocher si vous voulez pas afficher le layer voilà Ou vous pouvez lui appliquer ici un layer personnalisé pour le gérer dans unity ça c'est assez intéressant aussi donc voilà pour ce qui est des layers vous avez la possibilité ensuite de les supprimer comme ça ou de ne les désactiver tout simplement. Ensuite, ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous pouvez faire des rotations de vos objets, évidemment. Donc ici, je vais positionner par exemple, je vais aller en vue du dessus pour qu'on comprenne bien. Un, euh, ici une un, un quart de pylône tout simplement donc ensuite j'ai la possibilité grâce au touches ici de faire une rotation donc je fais une rotation et là mon objet fait une rotation sur lui-même et donc ça me permet par exemple ici de faire euh, un euh, pylône alors pas comme ça vous positionnez ça correctement et ici j'ai bien euh, mon, euh, mon pylône en fait j'ai positionné j'ai fait une rotation comme ça de mon objet et je peux faire une rotation comme ça de mes objets imaginons ici euh, que je prends autre chose on va prendre cet objet ici je peux lui faire faire par exemple une rotation voilà, euh, ici vous pouvez voir que du coup j'ai euh, ajoint mes deux objets, comme ça on dirait un petit peu une table, enfin ça fait un, un petit box. Alors vous pouvez voir que c'est assez intéressant parce que du coup vous pouvez faire des rotations, ici vous pouvez faire pas mal de choses et vous pouvez faire un flip aussi au niveau de l'axis, regardez, hop voilà, donc là je le mets à l'envers, alors c'est un peu difficile à voir, mais si je fais un flip ici vous pouvez voir, voyez mon objet Hop, hop, hop. Donc, ça, c'est assez intéressant. Vous voyez que ces tools sont vraiment utiles. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est les custom brush. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, ici, vous avez à côté les custom brush. Vous pouvez voir ici que j'en ai deux dedans. Vous en aurez qu'un. Mais je vais vous montrer comment le créer. C'est relativement simple. Vous sélectionnez par exemple ici les quatre morceaux de mon pylône. Et plutôt que reproduire ça à chaque fois, bah, je vais tout simplement ici, une fois sélectionné, cliquer ici sur les, euh, les trois petits cubes. Et euh, c'est marqué Create custom brush from selected tiles. Donc, j'ai sélectionné en fait euh, mes objets et je clique dessus et on peut voir qu'ici j'ai ma custom brush et maintenant si je la sélectionne bah, je vais pouvoir positionner comme ça euh, mes objets à peu près euh, un peu partout vous voyez donc c'est quand même très utile un gain de temps phénoménal Voilà. donc on peut voir que c'est super simple à utiliser et euh, évidemment les, ici vos, vos blocs de prototypage vont avoir un collider par défaut je vais d'ailleurs vous le prouver tout de suite en insérant tout de suite un game object ici une sphère alors, on va essayer de la faire rentrer en collision. J'espère que je vais être ici sûr. Voilà. Je vais lui ajouter au niveau de l'inspecteur un Rigid Body. Et on va faire Play. Alors, au niveau de ma scène, je ne suis pas terrible au niveau de la caméra. Donc, on va positionner très rapidement la caméra. Voilà. Hop. On va la mettre ici. Qu'on voit un petit peu... Bah, D'ailleurs, on va aller se mettre un peu plus près de, de la sphère. Voilà. On va lancer. Et là, vous allez voir que la sphère... Hop, rentre bien en collision ici avec mes objets. Donc voilà, je tenais à vous présenter cette asset gratuite qui est déclinée en version payante, mais vous pouvez voir qu'avec la version gratuite, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Ça vous permet vraiment de gagner du temps lorsque vous voulez créer un jeu, parce qu'on perd pas mal de temps si on devait faire ça avec des cubes. On peut voir que l'éditeur est assez pratique, il permet vraiment de prototyper quelque chose très rapidement. C'est utile, on va pouvoir vraiment faire un décor qui va nous permettre de réaliser notre jeu sans nous soucier de la partie graphique. Parce qu'on a toutes les formes de base qui vont être euh, utilisées. On pourra faire un, un pseudo décor. Et ensuite s'occuper des modèles 3D. Euh, modéliser cette partie. Mais ça peut être très utile. Je tenais à vous présenter cet asset. Alors euh, n'hésitez pas si vous aimez ça. à mettre un petit pouce bleu. Ça m'encourage à continuer ce genre de vidéo. Euh, ça m'a été réclamé plus d'une fois. Donc euh, bah, je m'y mets. J'en ai déjà fait quelques unes. Mais là je vais m'intéresser très prochainement. à d'autres assets qui vont être très intéressantes. Euh, voilà donc si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez vous. Et moi je vous dis à bientôt une prochaine vidéo. Bye bye